Bonjour à toi chers spectateurs et bienvenue dans l'ombre des salles obscures, l'émission où je vous raconte des petites anecdotes sur l'envers du décor des salles de cinéma et sur comment on prépare un festival. Parce que, je pense que vous vous en doutez, mais un festival c'est généralement un moment important pour une salle de cinéma parce que au delà du nombre d'entrées, au-delà de l'ambiance, c'est surtout un moment dans lequel on a la sensation de réellement mettre à profit tout ce que l'on sait dans notre métier. Euh, je pense en tant qu'agent où on se retrouve à devoir monopoliser quand même une certaine place au sein du cinéma parce qu'il va falloir gérer beaucoup de gens. Je pense également euh, à la direction où on se retrouve généralement avec cette paperasse au-dessus du crâne. Et je pense aussi forcément à l'endroit où je suis le plus à l'aise, c'est-à-dire la cabine. Pour vous donner un ordre d'idée, lorsque l'on prépare un festival, euh, d'ailleurs c'est un peu le cas en ce moment, ce qui fait que du coup cette anecdote est aussi fraîche qu'elle est datée parce que je vous relate vraiment comment ça s'est passé l'année dernière. Là cette année c'est beaucoup plus relax parce qu'on est un petit peu plus formé. Mais en gros l'année dernière, c'était le premier vrai gros festival où je me retrouvais à avoir réellement pas mal de tâches en fait sur le dos. Parce que lorsque j'étais dans le cinéma où je bossais avant, Clairement, la plupart des festivals c'était léger, c'est-à-dire que c'était les bénévoles qui venaient et qui s'occupaient généralement de préparer tout ce qu'il fallait. Donc nous, en tant que techniciens sur site, on était plus là pour, entre guillemets, filer un coup de main. Là pour le coup, depuis que je bosse dans le nouveau cinéma où je suis, euh, clairement, là on a beaucoup beaucoup de charges sur le dos. Dans le sens où on est vraiment là pour faire en sorte que toutes les séances se déroulent bien, tous les intervenants puissent intervenir comme il faut, que chaque film ait la bonne version. En plus, il faut se mettre d'accord. Ça, c'est un détail que j'ignorais à une époque, mais maintenant, je sais que c'est assez compliqué. Et il faut vous dire qu'il y a des séances, parfois, où euh, certains de ces films on se retrouve à diffuser, n'ont pas encore de version française ou même de version française sous-titrée. Donc du coup, généralement, ce sont des gens des festivals qui s'occupent de faire les sous-titres à côté et qui ensuite débarquent dans la salle avec leur ordinateur, avec un vidéoprojecteur. Et en fait, sous l'écran, ils vont diffuser les sous-titres. C'est-à-dire que vous avez le film, généralement avec des sous-titres anglais qui passent sur l'écran de cinéma. Et juste en dessous, vous avez en plus des petits sous-titres ce qu'on appelle des sous-titres électroniques, nous. Parce que, de du coup, ce ne sont pas des sous-titres qui sont intégrés dans le DCP. Ce sont des sous-titres qui sont temporellement calés avec le, avec le DCP. Ce qui fait que, du coup, les sous-titres passent juste en dessous pendant que le film est en train de passer à l'écran. Bon, je diverge. Euh, clairement, lorsque nous, on s'occupe de gérer un festival, la partie la plus importante, c'est la partie où on réceptionne tous les films. Et alors là, en ce moment, je ne vous dis pas combien de films on est en train de réceptionner, mais je pense qu'on avoisine les 40-50 films qu'on se retrouve à réceptionner sur 5-6 jours, ce qui est monumental. En tant que technicien, réellement réceptionner autant de films, ça représente beaucoup de temps où il faut réussir à les répertorier, où il faut réussir à les mettre dans la librairie, l'endroit où on stocke tous les films, réussir à les envoyer dans toutes les salles pour qu'ensuite on puisse les tester. Tests ensuite qui doivent être faits assez rapidement parce qu'il faut vérifier que le film n'a pas de défaut ou que la copie n'a pas de problème. Sous-titres, euh, versions, euh, sons, il faut vérifier tous ces détails-là. Et du coup, tout ça... Ça présente beaucoup de travail, vraiment vraiment beaucoup de travail. Et honnêtement, si l'année dernière j'ai pu assez rapidement me rendre compte que c'était assez éreintant, cette année j'en prends réellement conscience parce que pour le coup j'ai la sensation de réussir à cerner comment est-ce qu'on doit préparer tout ça. Là l'année dernière clairement j'avais la sensation d'être un petit peu perdu et par moments j'étais en train de me demander ok je viens juste de débarquer dans ce cinéma, euh, j'arrive pas à tout comprendre, mais c'est pas grave, ça va venir avec le temps. Là, cette année, j'arrive beaucoup plus à cerner comment ça doit se passer. Et du coup, ça se passe un petit peu mieux. Mais la préparation d'un festival, comme vous pouvez le voir, c'est tout de même un grand moment. Beaucoup de stress. Et j'ai une grande pensée pour mon chef de cabine qui va clairement faire beaucoup d'heures sup' durant les prochaines semaines. Force à toi. Euh, J'espère que cette petite anecdote vous sera plu. Et n'oubliez pas ce que je vous dis à chaque fois. Dans les salles obscures, il y a des gens qui font en sorte que vos séances soient sûres.